Salut J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à l'ancienne, les vidéos que vous aimez le plus sur ma chaîne, c'est-à-dire les hauls Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce type de contenu, j'en fais pas très souvent moins qu'avant en tout cas. Mais là j'ai pas mal de pépites à vous partager entre tout ce que j'ai accumulé ces derniers mois et un colis que j'ai reçu en direct des états unis parce que cette vidéo est sponsorisée par Shipito. Je suis hyper contente de collaborer avec Shipito parce que ça fait plus de 10 ans que j'utilise leur service. Pour moi c'est vraiment le service incontournable à utiliser si vous voulez faire des commandes sur les sites américains et en particulier Shop Disney. Moi je l'utilisais surtout pour faire des commandes groupées à l'époque avec d'autres personnes et ensuite je m'en suis servie pour aller notamment sur Amazon ou sur Ebay. Quand les livreurs n'offrent pas la livraison en France ou qu'ils l'offrent à des prix exorbitants, passez par Chipito, c'est une solution qui est toujours hyper économique, qui est hyper fiable. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si jamais vous voulez vous abonner à leur service. Vraiment, je vous le conseille. Moi, j'ai toujours fonctionné avec l'abonnement gratuit qui permet de rapatrier les colis, donc vous payez juste quand vous avez un colis à rapatrier en France il euh, y a aussi un abonnement plus premium à 60$ dollars par an je crois, si vous faites beaucoup de commandes ça peut être intéressant de l'utiliser mais en tout cas le compte gratuit est vraiment top pour les besoins ponctuels, je le recommande à 100% ce que j'aime beaucoup avec Shipito c'est qu'on peut rassembler les colis, là par exemple vous allez le voir j'ai commandé sur le site Bass Body Works qui est un de mes indispensables et également sur shopdisney.com et donc du coup vous payez le service quelques dollars à peine et en fait il s'occupe de tout mettre dans le même colis ça limite le risque de payer super cher à la douane et c'est une solution qui est aussi beaucoup plus économique en termes de frais de port, on va pas se mentir. L'interface est en français en plus donc c'est tout est fait en fait pour que ce soit très pratique à comprendre et en plus sur leur site vous avez un onglet spécifique qui vous permet de calculer à l'avance combien pourraient vous coûter vos frais de port, ça vous permet du coup de pas avoir de mauvaises surprises si vous voulez commander. Bref je vous avoue que je vous ai attendu pour ouvrir mon colis donc j'ai trop hâte de voir à quoi vont ressembler les produits en direct, donc allons-y. Donc le colis est assez lourd. La première chose que j'ai reçue, c'est une bougie Bass Body Works qui est super bien emballée. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est aussi un service qu'ils proposent chez Chipito. Oh, ça sent bon d'ici. Je pense que la partie Bass Body Works va moyen vous intéresser, surtout que vous n'allez pas pouvoir sentir l'odeur des bougies. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de commander sur leur site ou bien d'aller aux États-Unis, je vous conseille vraiment cette boutique qui est incroyable. Donc la première bougie, c'est Chocolat Chaud et Crème. Euh, c'est une bougie que j'adore. Oh. Le deuxième achat qui là va vous intéresser, c'est ces produits qui là pour le coup n'étaient pas disponibles sur le shop Disney français, donc euh, je me suis jetée dessus. Vous l'aurez très probablement vu dans ma vidéo d'Halloween de la semaine dernière, parce que la vidéo d'Halloween sortira avant ce haul, mais j'adore la déco d'Halloween, tous les ans j'en achète, et cette année je vous ai fait découvrir du coup ce que je mettais chez moi. Et j'avais jamais eu ce genre de petits coussins J'en ai un avec un fantôme, mais j'ai jamais eu les citrouilles, et j'adore les citrouilles de Mickey, j'en ai partout, j'adore ça. Donc là on a celle-ci d'un côté, et on a le petit fantôme de l'autre. Et ils sont trop mignons. Je continue avec deux autres bougies de Bass Body Works. Là encore très bien emballées. Donc la première c'est celle-ci. C'est Vanilla Bean. Moi j'adore les odeurs qui sont très très très très très sucrées. Et euh, franchement celle de Bass Body Works c'est vraiment les meilleures pour ça. Et alors la petite dernière dont le packaging est trop mignon. <rire> Cookie au sucre. Ok je vous montre ma dernière réception euh, du shop Disney US. Et ensuite on passe à mes autres achats. Il est atrocement lourd. Et alors là, pour le coup, il est disponible en France. C'est juste moi euh, qui ai eu un coup de cœur et qui avait envie de le prendre parce que je trouvais ça très symbolique et que ça fait très longtemps qu'il est sur ma wishlist. J'ai pris ce livre-ci, donc « Holiday Magic » à Disney Parks, c'est un livre que je veux depuis une éternité parce que je suis fascinée par les fêtes d'Halloween et de Noël, déjà dans la vie de tous les jours mais encore plus dans les parcs Disney et franchement je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd donc il coûte 60$, euh, je sais qu'il est sur le Amazon français notamment, je vous mettrai un lien si jamais vous voulez l'acquérir et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, je sais déjà ce qui m'attend après la fin de cette vidéo, je vais m'allumer une bougie et lire ce bouquin, <rire> c'est sûr et certain et ça me fait la transition parfaite avec euh, bah, la deuxième énorme catégorie de ce haul parce que bah, comme je le disais j'achète pas grand chose <rire> mais par contre les livres, j'ai pas cessé d'en acheter et donc j'en ai quelques-uns à vous présenter. Le premier, c'est dans les coulisses de Buzz l'éclair. Alors j'achète tous les Art of Chronicle books de tous les films Disney et Pixar. D'ailleurs, je crois qu'il m'en manque encore deux ou trois, mais globalement, je suis assez à jour. Et là, en voyant qu'il est sorti en français, je me suis jetée dessus. Et en fait, je l'ai lu juste après la sortie du film. Dites-moi si jamais vous voulez que je vous en parle dans un prochain Disney Book, euh, ce sera avec plaisir. J'enchaîne avec un deuxième livre qui est depuis très longtemps dans ma wishlist. Il faut savoir que du coup, maintenant, je ressens vraiment ma collection sur les pièces que je voulais depuis très longtemps. Et quand il y a des bonnes offres, bah du coup, j'achète. Et là, j'ai acheté ce livre-ci, Donc, qui est de Charles Solomon, qui est mon auteur préféré, figurez-vous. Et c'est un livre sur la belle au bois dormant et toutes ses adaptations. Donc il y a, je suppose parce que je ne l'ai toujours pas lu, une partie parc, une partie film, avec sûrement Maléfique, et une partie sur la belle au bois dormant. L'incroyable surprise que j'ai eue en recevant ce livre, c'est qu'il est dédicacé par l'auteur lui-même. Comme quoi, quand on achète des livres d'occasion, ben on a souvent de belles surprises. Donc il est notamment dédicacé par Charles Salomon, mais il est aussi dédicacé par Don On. Donc le livre n'est pas en parfait état, euh, à l'intérieur il y a des endroits qui sont un peu... Euh déchiré, <rire> mais bon, c'est le jeu quand on veut un livre comme ça, surtout que je crois qu'il m'a coûté moins de 30 euros si je dis pas de bêtises, ce qui est vraiment très très en dessous de sa cote. Je poursuis avec un autre livre que j'ai acquis du coup bah, il y a quelques semaines maintenant et que je vous ai présenté sur Instagram. L'intégralité des livres que je vous propose, à part le Buzz, l'éclair sont en anglais, et il s'agit de l'Art of de Lilo et Stitch. Alors il faut savoir que depuis que je le veux, c'est-à-dire à peu près depuis 2011, je ne l'ai jamais vu à moins de 100 euros. Là je l'avais vu à une cote à peu près entre 150 et 200 euros, et je me suis toujours dit que j'étais pas prête à mettre ce prix-là. On en avait parlé avec les Bookineers, dans notre dernier podcast justement sur les livres Disney chers, valent-ils réellement le coup Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez le retrouver sur le blog, je vous mettrai un lien en dessous. Et il disait justement que c'était un livre avec des aquarelles euh, qui n'étaient pas très grands. Lui il l'avait payé à sa cote actuelle et il disait que ça valait pas nécessairement le coup. Et alors quand je l'ai trouvé à 70 euros frais de port inclus, là je me suis dit ok c'est l'occasion que tu n'auras pas deux fois fonce. Donc du coup je l'ai acheté. Et là aussi <rire> c'est vraiment l'année des dédicaces. Cette fois-ci il est dédicacé par Andreas déjà euh, qui est notamment l'animateur de Lilo, mais en plus de ça et eh ben il y a un croquis. <rire> et je trouve ça absolument exceptionnel donc je suis vraiment très très contente d'avoir cet ouvrage là encore que j'ai pas lu parce que à chaque fois que j'achète des trucs pour ne pas les perdre et me souvenir qu'il faut que je vous les présente je les mets de côté donc j'ai toujours pas eu l'occasion de le découvrir <rire> mais j'ai vraiment hâte et de ce que j'en ai vu il y a plus de textes que ce à quoi je m'attendais donc euh, vraiment ça sent la pépite à plein nez. Et alors ma dernière réception livresque, alors c'est pas un livre que j'ai acheté c'est un livre que euh, l'eau de la chaîne Lowe dreams m'a offert, je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou pour un anniversaire de rencontre, bref on était sans se voir, on s'est pas vu depuis des années et donc du coup elle me l'a envoyé. Et il s'agit de ce livre aussi qui est un livre sur Oswald, le lapin chanceux, donc il raconte toute son histoire avec beaucoup de croquis, etc. Il me semble que c'est la version améliorée avec plus de texte et plus d'images, mais là encore, je n'ai pas encore eu l'occasion de le découvrir. Il est en anglais, je crois qu'il est encore dispo sur Amazon, mais là encore, petite pépite, livre qui traite d'un sujet que je n'ai pas beaucoup dans ma collection, donc euh, vraiment hâte de le découvrir, et encore merci Lo pour ce cadeau Il me semble que dans un précédent haul, je vous avais parlé de ma nouvelle passion, qui est quand je vais dans un pays étranger, de me ramener un livre de Mickey Mouse dans la langue du pays. Donc... L'été dernier, en Grèce, je me suis ramené celui-ci, et je pense les encadrer pour en faire une jolie déco. Et cette année, j'ai quand même fait pas mal de voyages, donc j'en ai ramené quelques autres. Alors déjà, on a craqué sur deux livres Marvel en Italie. Donc on a les quatre fantastiques ici, avec le marteau de Thor, qu'on a trouvé très stylé, et de l'autre côté, on a tous les Avengers. En fait, non. <rire> on a surtout Captain America, parce que je reconnais pas trop les autres, mais voilà, on aimait bien l'univers, donc on les a pris. C'est pas des trucs qui coûtent très cher en fait, soit euh, c'est des espèces de marchés de rue, soit c'est chez des libraires qui vendent des BD etc. Mais généralement ça dépasse pas 2 euros pièce, donc c'est un petit souvenir qui coûte pas très cher dans la langue du pays, assez unique et donc du coup on aime bien se ramener ce genre de trucs. Et j'avais ramené celui-ci aussi en Italie. Puisque je suis partie à naples pour mon anniversaire avec topolino <rire> je suis aussi partie en croatie cet été et je vous avais montré ça sur instagram il se trouve que c'est pas du croate on a un livre de mukudjeb et en fait à chaque fois ce sont des éditions un peu vintage du coup le papier est un peu différent le design aussi donc je trouve ça vraiment vraiment chouette comme souvenir si vous avez l'occasion vraiment je vous conseille de faire ça bon alors là ça va pas se voir sur la couverture mais à l'intérieur on le voit à la langue, mais je suis aussi partie en Hollande. Ils n'avaient pas du tout de Mickey, je ne sais pas pourquoi, donc c'est encore un exemplaire un peu différent. Et là, c'est la version 2022 pour le coup, parce que j'ai pas trouvé ce genre de boutique. J'adore cette nouvelle tradition, je vais faire ça absolument partout. Et dernier petit délire, alors là, c'est vraiment moi qui ai craqué, je me suis acheté un golden book de Coco, qui est en croix. Vu qu'on m'a dit que c'était pas de la langue croate sur l'autre livre, du coup j'ai craqué sur celui-ci, les illustrations sont vraiment très jolies. Je sais pas trop ce que je vais en faire honnêtement, mais ça fait un chouette souvenir. Je vais terminer par mes dernières acquisitions qui viennent du site Shop Disney et de Disneyland Paris. Pour commencer par Disneyland Paris, <rire> avant de risquer de le casser. Quand je vous dis que j'ai un problème avec les citrouilles de Mickey, elle est absolument parfaite, elle m'a coûté 20 euros. Elle est vraiment très qualitative, vraiment gros coup de cœur. Et enfin je termine par mes deux derniers petits achats Madine Disneyland Paris. Donc j'ai craqué sur deux ensembles de pins. Le premier va vous surprendre, le deuxième un peu moins. Donc le premier sur lequel j'ai craqué, c'est celui-ci de Pocahontas et Meiko. Je le trouvais extrêmement bien réalisé, comme quasiment tous les derniers pins sortis par Disneyland Paris. Et c'est vrai que j'ai pas du tout de pins de Pocahontas, à part la boussole. Et du coup, j'avais très envie de l'acquérir. Je sais pas, ça a été un coup de folie sur le coup, j'ai pas trop réfléchi. Et le deuxième pins, c'est un lot sur le thème de Peter Pan. Donc on a Peter Pan... Michel, Jean et Wendy avec une fée clochette que j'arriverai sûrement à mettre je ne sais pas trop où. Je pense pas le mettre forcément en Disneybound ou sur des tenues par contre je pense que sur un cadre ce sera vraiment très sympa. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo haul, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre le hashtag toujours là dans les commentaires, c'est une tradition à chaque fois pour les hauls à rallonge. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si jamais vous êtes intéressé par Chipito, n'hésitez pas, je vous mets également dans la barre d'infos un lien pour vraiment comprendre comment commander, comment ça fonctionne, etc j'ai fait tout un tuto sur mon blog donc ça peut toujours être pratique et si vous avez des questions posez les moi en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre sur ce la Pixie Army prenez soin de vous je vous aime bisous bisous bisous et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus